Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel consacré à Mandelbulb 3D, logiciel de création de Fractal 3D. Alors, la première chose à faire pour l'utiliser, eh c'est de le charger. Pour ça, vous vous rendez à l'adresse fractalforums.com slash mandelbulb-3D et là vous trouverez la release qui vous convient sur le forum euh, comme vous pourrez le voir dans ce tutoriel, moi j'utilise la version 1.8.9. Mais ça, je suppose qu'une simple recherche dans Google, hop là, accompagnée du nom Fractal Forums. Ah voilà. Troisième résultat, c'est étonnant. Bon, et eh bien en attendant qu'elle sorte de son stade de bêta, il faudra vous contenter de la 1.8.6. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, une fois que vous l'aurez chargé, vous le décompressez quelque part. C'est un logiciel nécess nécessitant pas d'être installé. Euh, je travaille sous Linux. C'est un logiciel Windows, mais il fonctionne parfaitement avec Wine. Il n'y a pas besoin de faire la moindre modification. Tout fonctionne du premier coup directement. Alors, voici l'interface de base telle qu'elle apparaît... Ah, plus bien. telle qu'elle apparaît quand vous lancez le programme. Euh, bon, vous voyez, le plus gros bouton de l'interface, c'est calculer 3D. Faites-le déjà un petit coup. Comme ça, au moins, <rire> ce sera plus joli que la fractale 2D de base. Alors, sur cette interface qui est quand même déjà bien fournie... Euh, premier bouton nous n'allons pas le voir tout de suite c'est celui pour les animations qui est bien complexe également donc nous le verrons dans un tutoriel à venir le deuxième bouton ici est un des plus importants c'est celui qui nous permet à l'aide d'une prévisualisation 3D de nous balader dans notre objet bon, le Mandelbulb est un objet rapide à calculer donc... Euh, même si pas très joli voire moche nous avons déjà une bonne idée de ce que nous pourrons avoir euh, il y a certains objets nettement plus longs à calculer qui, euh, pour lesquels la prévisualisation ne sera pas forcément euh, représentative de ce que donnera l'image finale donc euh, il faut se méfier de ce qu de ce qu'on y voit mais euh, la plupart des modifications peuvent se faire par ici donc euh, nous y reviendrons car c'est vraiment une fenêtre très importante alors ici nous avons toutes les options de base donc sauvegarde, ouverture d'un fichier, sauvegarde de l'image différents utilitaires pour le rendu mais que nous verrons beaucoup plus tard également et enfin dans INI, toutes les, tous les répertoires utilisés pour euh, Mandelbulb 3D ce par défaut sont parfaits, il n'y a rien à changer, euh, que ce soit euh, sous Windows ou sous Linux, donc euh, ne touchez à rien, regardez simplement de quel répertoire il s'agit afin de savoir où placer vos fichiers, par exemple, si vous voulez mettre des de backgrounds, euh, bah oui, voilà. Hop. Revenons à la sauvegarde et à l'ouverture. Alors, nous avons trois types de sauvegarde qui donneront deux types de fichiers en réalité euh, nous avons le fichier M3i qui comprend le, la formule de notre fractal ainsi que l'image donc euh, ça peut vite prendre beaucoup de place si vous faites des rendus en très haute résolution vous avez euh, une sauvegarde des paramètres seulement au format M3p donc euh, tout petit fichier qui ne comprend quasiment aucune image et enfin c'est TXT. là en fait ça les copie vers le presse-papier donc hop là voilà ça c'est le type de formule que l'on peut retrouver du, euh, sur internet euh, livré avec certaines images vous en trouverez quelques-unes sur mon, sur mon blog euh, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, et dans la recherche tapez formula et vous tomberez sur les images en proposant donc par exemple, si maintenant je prends une autre forme l'éponge c'est tout est xt voilà, c'est très ressemblant à la première mais quand je passe de l'un à l'autre on peut voir des petites différences comme vous pouvez le voir ça ne sert à rien que je montre avec mon doigt ça vous ne savez pas le voir voilà donc je reprends par exemple hop, ma formule du mandel et dans open open txt et voilà il va chercher en mémoire la formule qui s'y trouve et il me recalcule mon bulp formidable alors ici nous avons viewing Je pense que ça se passe de commentaires. c'est très simple. C'est utile par exemple quand vous voulez utiliser de l'anti-aliasing. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune option de le permettant. C'est normal, vous multipliez par deux la résolution. Ici, un petit bouton qui, euh, qui permet de garder toujours euh, le ratio entre la hauteur et la largeur, donc par exemple si maintenant vous mettez 360 la largeur ne change pas. Si vous gardez, ça change. Donc voilà, ça c'est notre résolution de base. Si on veut rajouter de l'anti-aliasing, c'est simple, donc on double la, la résolution et le viewing, on le divise en deux. Ça peut sembler bête, on peut se dire, mais ce n'est qu'un zoom. En fait, non, euh, parce que il faut faire très attention. Si maintenant, vous faites une, euh, imaginons, une image en très haute résolution, paf, 15 360, 11 520, que vous allez voir, oui, forcément, voilà, mettons-nous en un dixième, mais j'ai peut-être un peu exagéré en allant... en. Voilà. donc forcément donc, euh, 7685, 1760 c'est très gros si maintenant je sauvegarde en 1 dixième en réalité le, le fichier de sauvegarde ne sera un fichier que de 768 sur 576 donc euh, faites attention pensez à sauvegarder vos fichiers dans la bonne résolution parce que vous pouvez vite avoir de mauvaises blagues avec ça. Et vous euh, vous retrouvez avec un, avec un calcul de 8 heures en haute résolution qui sera sauvegardé en, en quelque chose d'inutilisable. Donc faites très attention. Plus d'une fois, j'ai eu la blague. Alors, comme vous pouvez le voir sous Linux, il y a des petits bugs d'affichage quand on tente de bouger la fenêtre. Pour cela pas grand chose à faire, vous diminuez et vous réaugmentez et voilà donc euh, vous avez déjà la plupart des outils qui vous sont présentés ici des aspects automatiques, donc automatiquement en 4 tiers, en 5 tiers en une fois une, ce que vous pouvez faire c'est un clic droit dessus et par exemple 16 9, et voilà, vous avez maintenant la résolution 16 neuvième. Ça serait bien qu'il rajoute quelques boutons de ce genre-là, parce que bon, il n'y a que le troisième qu'il euh, euh, qu y a moyen de définir. Quelques-uns en plus seraient bienvenus, surtout quand on voit l'espace disponible ici. Alors, euh, calculer de 3D, ben ça, vous l'avez vu, ça vous permet de calculer votre image. Alors, ici, nous avons un bouton DE stop plus C, euh, ça veut dire que lorsqu'on change la résolution, il modifie la... le niveau de détail de l'objet qui est quantifié ici. Donc comme je le disais tantôt, si on veut augmenter la qualité, on double la résolution et on change simplement le niveau de zoom. Ce qui est assez basique. Là, C'est assez rapide, donc je me permets l'image en 1920 x 1080. Comme on peut le voir, l'objet n'a pas changé du tout. on voit toujours les mêmes courbes revenons à notre résolution assez basse de base le DE-STOP est à 1 si on le laisse à 1 tout en augmentant la résolution on peut voir que l'objet est beaucoup plus détaillé il faut faire attention à cette option, parce que euh, certains niveaux de taille, de détails trop élevés finissent par euh, rendre euh, un effet de bruit assez désagréable et difficile à maîtriser. Donc euh, il faut vraiment jouer avec euh, cette option et voir quelle est la, la, le, la meilleure valeur à prendre. C'est petit à petit qu'on euh, sait quelles sont les valeurs euh, idéales à utiliser, euh, ça en dehors de l'expérience, il y a dans le navigateur 3D moyen d'avoir une petite idée, mais ce n'est vraiment qu'une petite idée, donc euh, ça c'est l'expérience. Euh, donc là on a vu le niveau de détail de l'objet, euh, ray step Multiplier, enfin multip bref, vous avez compris, vous savez lire euh, le suivant, step with limiter et euh, smooth normal, servent euh, à changer la qualité de l'image. Par exemple, je vais mettre ici à 0.25. Et nous allons déjà pouvoir voir en principe, au niveau du bruit central qu'il y aura une petite différence pas énorme mais euh... voilà oh là là souris qui fait des siennes laissons le calculer N'est qu'un tout petit peu mieux. Si maintenant on augmente ces valeurs-là plus fortement, le 16h25, on va mettre ça, si ce sera amplement suffisant, nous aurons déjà un résultat plus que probant. Bon, comme on peut déjà le voir ici, avec une forme simple, simple, entre guillemets, comme le bulbe, euh, on a pas mal de zones dans ce, ce, dans ce style-là. Donc, euh, il faut pouvoir euh, il faut pouvoir les éviter et essayer de deviner où elles sont. Et bon, bah Soit les utiliser et jouer avec, soit les éviter et euh, se concentrer sur des zones plus... Plus rempli de la fractale 3D. Ça également, c'est au fur et à mesure que vous apprendrez à, à choisir et à, et à savoir quels sont les endroits euh, les plus intéressants de, de votre objet. Alors, bon, donc comme on peut le voir, la qualité meilleur. Maintenant pour avoir ça vraiment d'une qualité parfaite euh, je ne vais pas le faire simplement parce que ça prendrait beaucoup trop de temps je vais revenir aux valeurs par défaut parce que ça me suffit amplement avec une résolution beaucoup plus basse Paf, et voilà, parfait alors euh, donc nous avons vu les différents paramètres permettant de changer la qualité ainsi que le niveau de détail de la forme maintenant vous avez peut-être envie de vous balader dedans pour ça on se rend dans le navigateur 3D tantôt euh, je me suis baladé dans la forme si vous voulez revenir aux paramètres tels qu'ils sont dans le programme vous cliquez sur paramètres de façon à Hop là. renvoyer les paramètres dans la fenêtre de prévisualisation et ensuite le mieux c'est de directement cliquer sur la petite flèche en bas, si vous avez un clavier AZERTY, vous l'indiquez sinon euh, vos lettres A, et Q, W et Z, et encore quelques-unes seront interverties ce qui n'est pas pratique donc faites-le et ici vous avez donc toutes les tous les moyens pour vous balader dans votre dans votre forme la souris est utilisable également n'hésitez bon, pas à avancer vous pouvez augmenter la taille de vos pas ici je vais donc augmenter hop là, passer de 1 à 10 Pour certaines formes, il est très intéressant d'avoir euh, cette option car euh, certaines formes sont vraiment très très grandes et selon le niveau de détail, vous pouvez avoir l'impression de ne pas avancer du tout en fait car euh, votre caméra en gros est, est concentrée sur une itération plus petite de votre objet, donc euh, un... D'innombrables éléments à l'itération supérieure de votre objet euh, ne sont quasiment rien à l'itération à laquelle euh, la vue de la caméra porte. Donc, je vais arrêter cette explication-là. Ça ne sert pas à grand-chose. Toujours est-il qu'il est très utile de parfois modifier cette option si vous avez l'impression que votre caméra n'avance plus. Euh, cela peut jouer parfois sur certaines animations aussi, mais ça nous le verrons plus tard. Enfin, faites, faites toujours attention à votre valeur. Euh, également, une trop grande valeur dans certains objets peut vous faire euh, traverser l'objet euh, ou bien euh, ne pas don donner du tout le résultat voulu. Alors, une fois que nous avons une vue acceptable, eh ben, nous la renvoyons vers le logiciel View to Main Calculate 3D. Et voilà. Ça, vous pouvez la fermer à tout moment. Et ou y revenir. <coughs> Pardon. Comme je le disais précédemment, vous pouvez avoir une idée plus ou moins du niveau de détail. C'est plus ou moins similaire. Si vous allez dans Divers, vous avez également ici le D-Stop. Qui est donc vois-tu Ici, la valeur que nous avions ici. Donc voilà, nous la réduisons, nous renvoyons, nous recalculons. Et détail apparaissait. Hop. Voilà. Alors, pour revenir à votre position initiale. Position A, formidable, c'est écrit ici. Position. Imaginons que votre vue ne vous plaise absolument pas. On fait un reset de la position, et on recalcule. Alors, il ne reprend pas la position à laquelle nous étions au début, il place la caméra au-dessus. Alors, vous allez avoir droit à d'innombrables soucis suite à ça. Regardez, je suis bien en face, je veux reculer, et j'ai avancé quelques petits coups avant de pouvoir reculer. Euh, je ne sais pas à quoi c'est dû. Sur certaines formes, ça ne pose pas trop de soucis. Sur d'autres, ça en amène énormément, car il semble impossible de, de dézoomer de la forme. Par exemple, non, je n'ai pas d'exemple à donner, c'est souvent sur des formes plus complexes et des mélanges. Mais bon, Si ça vous arrive, un petit truc, quand vous êtes dans votre position initiale, vous, euh, vous appuyez sur I de façon changer l'angle de vue et alors là à ce moment là vous reculez et ensuite vous vous abaissez à l'aide de la touche C pour slider de bas en haut et alors là ensuite vous revenez à votre forme bon ce n'est pas forcément évident, mais au moins, euh, ça peut éviter quelques soucis qui sont bien embêtants. Alors, chaque formule, quand vous êtes dans chaque objet, quand vous êtes dans la fenêtre de prévisualisation, peut être modifiée. Ici, voilà. Euh, donc nous avons une seule formule utilisée, donc formule numéro 1. Le nombre d'itérations, en principe, ça ne va pas changer grand-chose ici. C'est surtout utilisé lorsque nous mélangeons les objets. Bon, Le Mandelbulb n'a pas beaucoup d'options, donc euh, il n'y a pas moyen de fortement le modifier. Bah bon, il y a déjà moyen de faire quelques petites choses avec. Euh, Au-dessus des différentes valeurs à appliquer pour vos formules, vous avez le Julia. Donc vous pouvez appliquer la transformation classique Julia à partir de, du prévisualisateur. Voilà, on l'applique. Bon, par défaut, il est mis à 1. Moi j'aurais bien aimé que par défaut, il soit mis à 0. Euh, on ne sait pas le changer, hélas. La seule chose qu'on peut faire, c'est avant de l'enclencher, recalculons. La forme nous pouvons voir ici parmi les différentes options que nous verrons plus tard julia off voilà vous mettez à zéro et maintenant si nous y revenons que nous importons les paramètres julia est bien à zéro et voilà nous avons donc notre objet avec un julien appliqué euh, voilà et bien maintenant nous allons vite voir comment modifier un peu cet objet afin de le rendre plus joli bon pour ça vous verrez que même euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup la majorité, 99% euh, moi y compris très souvent euh, des utilisateurs de ce programme se contentent des, des différents types de lumières proposées euh, bon, euh, on y fait bien des modifications aussi bien au niveau des couleurs que de certaines lumières mais euh, ce sont cinq très très bonnes bases qui permettent de faire énormément d'effet. Donc, euh, en principe, avec ça, vous devriez déjà avoir vraiment de bonnes bases pour démarrer. Voilà, rendons-nous au cœur de notre objet. Avec U et O, je peux faire une rotation. Voilà. Alors, Ici, euh, dans la fenêtre de prévisualisation, nous avons quelques options intéressantes, à commencer par le Far Plane. Euh, ça indique simplement la limite à laquelle le brouillard commence. Comme on peut voir, chaque fois que j'augmente de, de 1, le, le brouillard recule. FOV, bah, pour tous ceux qui jouent à des jeux en 3D ils doivent connaître c'est le champ de vision 40, 90, 180 il y a moyen de jouer avec beaucoup plus et beaucoup plus et beaucoup plus donc euh, il y a moyen de faire euh, tout un tas de choses euh, bien le 360 et euh, le 180, comme vous... Non, plutôt le 180, parce que le 360, ce n'est pas ça. Hop là. Voilà, c'est ici. Donc euh, chose pas mal à laquelle ils ont pensé, vous pouvez faire des visions panoramiques, très utiles pour faire des fonds euh, des fonds sphériques euh, pour Blender ou bien pour Mandelbulb 3D parce qu'il prend en compte les images de fond, mais nous verrons ça plus tard. Ah, ça ne ressemble plus à rien. <rire> Revenons à notre forme. Donc voilà, là vous avez les principaux outils à votre disposition. En principe avec ça, vous devriez vous en sortir sans trop de problèmes pour commencer. N'hésitez pas à aller faire des tours dans les formules. Vous verrez qu'il y en a qui ne donnent pas grand chose ou pas vraiment quelque chose de, de joli. D'ailleurs celle-là, elle est tellement... ah oui peut-être ah bon voilà là je me retrouve justement face à du gris nous allons plutôt tenter le IQ Bulb voilà Donc, certaines formes sont un peu plus lentes que d'autres à calculer. Certaines sont même d'une lenteur absolument horrible, euh, où le simple fait de les, de les rajouter à notre formule peut tripler, quadrupler, quintupler le temps euh, de calcul. Et bon, bah, ben. il y a même encore maintenant des, des images que je n'ai que en euh, des résolutions style. Euh, et 320 sur non, 160 sur 90 voilà comme prévisualisation parce qu'il me serait impossible de les calculer en une résolution normale euh, certains calculs prenant plusieurs jours euh, voire même <rire> n'étant pas possible à calculer donc voilà vous verrez qu'il y a des formes très très différentes les unes des autres Vous verrez que ici il y a plusieurs boutons de formule, c'est parce que on peut les mélanger. Pas toujours avec bonheur, je vous préviens tout de suite. Mais qui donne très souvent Et eh bien voilà, j'espère que cette première explication aura permis de mieux comprendre l'interface. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des points qui vous semblent un peu survolés, qu'il vaudrait mieux qu'il vaudrait mieux expliquer, bien à me le dire. Les commentaires sont faits pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires et j'espère que. Ce tutoriel vous aura aidé à démarrer. Voilà, à bientôt.